Quelque part, là au-dessus de nous, dans les blancs nuages installés, tu observes tout. Est-ce qu'on est bien poli Est-ce qu'on travaille bien Ce n'est pas si facile, mais ça, tu le sais très bien. Y a pas de problème, on est juste nous-mêmes au grand Saint-Nicolas, tu nous aimes comme ça Quelle belle histoire, tout ça. Et nous, on t'aime, donc pas de problème. Au grand Saint-Nicolas, quelle belle histoire, tout ça. On t'aime comme ça, on t'aime comme ça, on t'aime comme ça, on t'aime comme ça. On a fait des efforts, il faut le reconnaître. Oui, parfois on a tort, pas simple de l'admettre. On est juste nous-mêmes au grand Saint-Nicolas Tu nous aimes comme ça Et nous on t'aime Ton pas de problème au grand Saint-Nicolas Quelle belle histoire Juste nous-mêmes, au grand Saint-Nicolas, tu nous aimes comme ça. Et nous, on t'aime, donc pas de problème, au grand Saint-Nicolas, quelle belle histoire, tout ça. On est juste nous même au grand Saint-Nicolas. Tu nous aimes.